Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, intitulée tout simplement Le Père Intelligent, d'après la collection de Une famille d'Ouai. Cette histoire est écrite par Hen euh, Shen et traduite par Yahi Krim. Allons-y. On va écouter et apprécier cette belle histoire, Le Père Intelligent. Le Père Intelligent. La famille arriva après un long voyage à sa résidence proche du bord de mer pour profiter des vacances d'été au milieu de la belle et fascinante nature. Voici ce qu'on appelle la nature maritime. La mer, la plage, tout est beau. Ahmed est tout à fait heureux Sa sœur aussi Alors la famille arrivera, est arrivée après un long voyage à sa résidence Proche au bord de la mer Pour euh, profiter des vacances d'été Ce sont les vacances, c'est fini l'école Alors euh, au milieu de la belle et fascinante nature au bord de la mer tout est beau, tout est beau, tout est fascinant. Tous les membres de la famille ne tardèrent pas à ranger les affaires dans la maison afin de préparer leur séjour. Tandis qu'Ahmed et Selma se préparaient pour jouer et s'élancer dans une grande joie, Bon, regardez ici, la famille vient d'arriver à la résidence pour passer de bonnes vacances en été. Et les deux enfants, Ahmed et Salma, eux aussi, euh, se préparaient pour euh, s'amuser. Pour s'élancer ou rejouer dans une grande et grande joie. Regardons s'il vous plaît ici, Selma est tout à fait joyeuse. Et elle et son frère vont passer de bonnes vacances avec leurs parents. Le père s'adressant cordialement à ses enfants, en les incitant à se méfier des endroits difficiles d'accès, d'être sur leurs gardes et de s'engager à avoir une bonne conduite. Je vous donne un exemple ce que l'a dit le père à ses enfants. Ahmed, seulement méfiez-vous des endroits difficiles d'accès. Hein? Soyez sur vos gardes hein? et euh, engagez-vous à avoir une bonne conduite. D'accord mais je vois ici Ahmed en train de coroller avec... de coroller à sa sœur. Il est en train de coroller, de se, de se disputer avec sa sœur. Allons-y, on va découvrir quel est donc le problème entre ces deux enfants, Ahmed et Salma. Alors que la mère préparait le déjeuner, elle entendit, soudain, un caout, une chorale, dont elle ignorait la cause, qui tournait entre Ahmed et Salma, dans l'une des pièces de la maison, qui renfermait des anciennes affaires. Alors, regardez bien ce truc-là ici. C'est la mère qui vient d'entendre un cahu entre ses deux enfants, Salma et son frère Ahmed. Mais d'après son visage, il est complètement la cause de ce qu'Orèle il veut s'informer. Que s'est-il passé « Qu'est-ce qu'il y a entre vous ?» Elle se dirigea alors en vers eux et leur demanda la raison de leur dispute. Selma répondait alors, « J'ai trouvé cette bouée au milieu de ses anciennes affaires. » Et Ahmed veut la prendre de force. Alors ici, la mère veut quelques informations. Elle veut s'informer tout simplement sur la dispute entre ses deux frères. Alors il s'agit de la bouée. J'ai trouvé cette bouée au milieu de ses anciennes affaires et Ahmed, mon frère, veut me la prendre de force. Ce pas avec plaisir, mais de force. Alors que le père observait ce qui se passait entre Ahmed et Salman, Ahmed déclare « C'est une bouée pour une personne, maman, et cela nécessite de la force pour y jouer. Il ne donc pas, par aucun moyen, jouer avec moi. » Regardez s'il bouée ici, ce qu'on appelle la bouée, trouvée par Salman, dans les anciens, au milieu de ses anciennes affaires, et Ahmed, son frère, veut simplement la prendre de force. C'est Ahmed qui est en train de parler avec sa sa, sa mère. Elle dit « C'est une bouée pour une seule personne, maman. Et cela nécessite de la force pour y jouer. Et c'est-à-dire, Salma ne peut donc pas, par on vient, jouer avec moi. Parce que c'était bouée pour une seule personne, c'est pas pour deux. » Alors, Salma ici, tout à fait triste. C'est elle qui a trouvé cette boue au milieu de ses anciennes affaires. C'est elle. Et Ahmed elle veut la prendre de force. C'est injuste. Le père entra, soudain, et leur dit, il faut que vous vous entraidiez ensemble. Il n'y a aucun inconvénient. Que chacun de vous joue à la bouée un certain temps, et qu'ensuite, elle la donne à l'autre pour jouer à son tour. Alors les deux enfants continuent à se corrélérer, se disputer à propos de cette bouée, alors le père intervient en disant, il faut que vous vous entrediez ensemble. L'entraide. Il faut que vous vous coopérez ensemble. Il n'y a aucun inconvénient, il n'y a aucun défaut que chacun de vous joue à la bouée un, un certain temps et qu'ensuite il la donne à l'autre pour jouer à son tour. D'accord Vous avez bien compris Voici donc la suite de l'histoire. Ahmed se réjouit et dit Eh bien, c'est moi qui vais commencer ensuite, ce sera le tour de Selma. » Mais cette dernière se fâcha et rétorqua sur un ton colérique Et pourquoi ce ne sera pas moi qui commencerai à jouer Puis ils se mirent à se corréler une fois de plus. Regardez s'il vous plaît ici le père en train de, de trouver une solution entre ses deux enfants en proposant tout cela. Il faut que vous vous traitiez ensemble. Il n'y a aucun inconvénient que chacun de vous joue à la boubée un certain temps et qu'ensuite il la donne à l'autre pour jouer à son tour. Alors, cette idée. Ahmed trouve cette idée vraiment géniale. Elle propose cela. il dit Eh bien, c'est moi qui vais commencer ensuite. Ce sera le tour de Selma. Mais seulement, elle n'est pas tout à fait d'accord en disant « Et pourquoi ce ne serait pas moi qui commencerai à jouer ?» Alors, les deux parents sont tout à fait émis et les deux enfants se mirent à se corréer une fois de plus. Le Père s'exclava et il dit, bon, je pense que cette bouée a besoin tout d'abord d'entretien. Laissez-moi la réparer maintenant, puis on verra plus tard qu'est-ce qu'on fera. Alors le Père pense vraiment qu'il faut faire quelque chose pour cette bouée. Alors, il va tout simplement l'entretenir comme il le faut. Le père dit en riant, pas de souci, ma chère épouse. Ceci est ma spécialité, en premier lieu. As-tu donc oublié que je travaille dans le domaine des maquettes topographiques depuis des années alors, le père est tout à fait confiant. Il commence à travailler. Alors, euh, bon courage. Le père commence à appliquer son idée en recommençant la structure de la bouée en lui ajoutant certaines parties, en lui ajoutant certaines cuirasses et d'autres morceaux métalliques. Sa femme est tout à fait émerveillée par le travail de son époux. Après avoir passé un certain temps, le père se prit tout le monde au bord de mer avec une belle bouée multicolore. Son ajustement fut tel qu'elle devint une bouée à deux places. et pouvant être gérés par deux personnes, Ahmed et sa sœur Selma. Ahmed et Selma accoururent avec une immense joie vers la bouée et la poussèrent vers l'eau, jouant avec la nouvelle bouée au milieu des eaux claires et le rire retentissant. Le père et la mère sont satisfaits de ce travail et l'amusement de leurs enfants. La mère s'avance vers le père et lui dit, Quelle maléfique idée, tu as fait en sorte qu'ils aient besoin l'un de l'autre tout le temps. Le père dit d'un ton réjoui, La sagesse s'avère le meilleur moyen par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants. La sagesse s'avère le moyen, ou le meilleur moyen, par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants. La sagesse s'avère le meilleur moyen, par laquelle nous pouvons enseigner à nos enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes soirs pour vous un grand succès. N'oubliez pas ce qu'il a dit le père à la fin. La sagesse s'avère le moyen par lequel nous pouvons enseigner à nos enfants, à nos élèves, etc. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, la prochaine, je vais vous raconter une autre histoire tout à fait belle, comme celle-ci. Au revoir et à bientôt.